La chef de l'opposition de, de Sa Majesté Merci. De sa majesté merci. Ma première question, question ce matin, c'est au Premier ministre. Suite au rapport des forces armées à la fin de mai, l'an dernier, le Premier ministre a promis ce qui suit. Aussitôt qu'on a reçu ce rapport, lundi, nous avons lancé une enquête complète et les résultats seront renvoyés à la police. Hier, ça a été clair, la solliciteur générale a été très claire dans les médias, qu'il n'y a aucune enquête qui a été lancée. L'enquête promise n'a jamais eu lieu. Pourquoi pas? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de l'autre côté pour sa question. L'Ombudsman des patients, la vérificatrice générale, ainsi que le commissaire aux soins de longue durée ont étudié les événements qui ont eu lieu au cours de la pandémie de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. L'Ombudsman de l'Ontario étudie et enquête actuellement aussi. Toutes les morts dans les foyers de soins de longue durée doivent être rapportées au coroner. Et là où approprié, il y a aussi une enquête. Le premier ministre a promis une enquête suite au rapport des Forces armées canadiennes. Cette enquête a eu lieu. Les foyers ont été enquêtés par un enquêteur ou deux. Ces rapports ont été affichés publiquement. Si on a trouvé des conduites criminelles, on a renvoyé ces renseignements à la police, la chef de l'opposition pour sa complémentaire. Il n'y a aucune preuve que le Premier ministre a en fait tenu sa promesse de tenir une enquête. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'accusation de la part de la police. On sait que 26 personnes en foyers de longue durée sont mortes, non pas de la COVID, mais de déshydratation et de négligence. En fait, au cours des le derniers, premier derniers jours, le, le premier ministre et la ministre ont refusé dire ontariens ontariens de dire aux Ontariens Ontariennes quand est-ce qu'ils ont, ont appris ce fait horrible, qu'est-ce qu qu'ils savaient et quand. Le premier ministre a promis, promis à la population ontarienne, promis aux familles en deuil, qu'il y aurait une enquête, qu'il y aurait une redevabilité. Et que la justice serait faite. Pourquoi est-ce qu'au euh, moment où le ces familles souffrent le plus, euh, le premier ministre a décidé de leur mentir en pleine face? Intervention du président. Je retire vos propos. Pourquoi est-ce qu'on a promis aux familles? Pourquoi est-ce qu'on a fait une promesse aux familles que le premier ministre n'avait aucune intention de tenir? La ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, je rejette le fondement de la question, de la déclaration de la députée. Le virus a bougé plus rapidement que n'importe quel gouvernement aurait pu agir. L'an dernier, on nous mettait à jour quotidiennement sur la situation. Une structure complète a été mise en place pour s'occuper de cet enjeu. Ce qu'on sait, c'est que plusieurs foyers étaient dans des situations très difficiles. Le niveau de personnel s'effondrait il y avait des problèmes critiques dans la prestation de soins aux résidents et on a agi rapidement pour activer sur les commentaires des Forces armées canadiennes. Plusieurs personnes étaient malades en raison de contact avec la COVID ou parce qu'ils avaient peur. Le reste du personnel n'était plus en mesure de suivre la demande. Et voilà où on s'est retrouvé vraiment dans un cercle vicieux. C'est là où on a eu besoin des Forces armées canadiennes. Le 26 avril, on savait ce qui était nécessaire et c'est la raison pour laquelle on a agi et qu'on a mis en place plusieurs mesures. Merci. Complémentaire final. Malheureusement, les familles ont appris que les mots du premier ministre ne signifient rien. Il n'y a aucune enquête qui a été faite comme il l'a promis. Il n'y a eu aucune accusation portée. La deuxième vague de COVID a enlevé plus de vies que la première parce qu'il n'y avait pas de plan de pro pour protéger les aînés. Après avoir rompu ses promesses sur la bulle de protection autour des foyers de longue durée, après avoir brisé sa province d'une enquête suite au rapport des Forces armées canadiennes, pourquoi est-ce que, qui que ce soit en Ontario, croirait un seul mot qui sort de la bouche du premier ministre lorsqu'il parle de réparer le système des foyers de soins de longue durée. La ministre des Soins de longue durée, bien avant le début de la pandémie, notre gouvernement s'est attaqué aux questions de longue date soulevées par le rapport de la vérificatrice générale ainsi que la commission sur les soins de longue durée. On sait qu'il y avait beaucoup de problèmes avec le niveau de personnel, la capacité des fois de longue durée. Ce sont des problèmes qui ont été ignorés par les gouvernements précédents. Nous avons travaillé sur les ressources que l'on parle d'intégration des soins aigus d'apporter l'aide des, de de, des unités de soins de santé publique. On, savait, on avait tous les détails sur la situation dans ces foyers. On a, eu, on a utilisé le personnel des soins aigus. On a aussi amené une augmentation de salaire temporaire, la prime COVID pour les travailleurs. Et si on regarde notre engagement de quatre heures de soins directs, des millions de dollars pour amener la bonne capacité et le bon niveau de personnel, il y a un plan, on agit et on le fait depuis le début, même, de, même au cours de la pandémie. Merci. Notre prochaine question, la chef de l'opposition, encore une fois au Premier ministre. Le rapport de la Commission qui a été publié vendredi dernier était horrible et détaillait la situation des foyers de soins de longue durée, la négligence, la déshydratation, la COVID-19 qui faisait rage. Hier, le premier ministre a dit, je, et je cite, je « j'en prends toute la responsabilité ». On dirait que tout ce que ce premier ministre semble prendre comme responsabilité, c'est de la passer ailleurs. En fait, le 23 avril de l'an passé, il a dit à peu près la même chose. En fin de compte, leur responsabilité m'appartient. Il n'est pas ici pour euh, la prendre, cette responsabilité. Intervention du président. La chef de l'opposition sait très bien qu'elle ne peut pas ne dire qu'un député n'est pas présent. Veuillez conclure votre question. La chef de l'opposition. La question, finalement, c'est, est-ce que c'est vraiment significatif? Lorsque le premier ministre prétend avoir prendre toute la responsabilité, la Commission dit il n'y a eu aucun plan pour protéger les résidents foyers de longue durée, est-ce que le premier ministre en prend aussi la responsabilité? La ministre. Encore une fois, je l'ai dit de façon répétitive, je prends toute la responsabilité du bien-être des résidents, des familles, du personnel. Je l'ai fait bien avant de devenir ministre des foyers soins de longue durée en tant que médecin de famille. J'ai desservi nos familles, nos communautés, nos foyers. Chaque gouvernement pendant 30 ans a échoué auprès de nos aînés les gouvernements de toutes les couleurs. Et c'est ce gouvernement, aussitôt qu'on a été élu, qui a compris le problème de surcapacité, les problèmes de capacité en foyer fait de longue durée, qui a compris ce qui devrait être fait. C'est nous qui avons créé un ministère unique pour les soins de longue durée. Nous nous attaquons aux enjeux dans ce secteur en s'engageant monétairement. C'est quelque chose qu'aucun autre gouvernement a fait avant nous. Les 27 000 membres du personnel qui sont nécessaires, on les a euh, amenés dans le réseau. Intervention du président. Merci. La chef de l'opposition. Comme il a été dit, les familles ont appris à la dure que les mots du premier ministre ne signifient absolument rien. Le 30 mars 2020, le premier ministre a dit, et je cite, « Il y a une bulle de protection autour des foyers de longue durée. » Le rapport de la commission dit que clairement, il n'y en avait pas de cette bulle. La majorité de ceux qui sont décédés au cours de cette... Une crise sont décédés alors que cette bulle devait être présente. En fait, la Commission dit, je cite, « il n'y avait aucun plan pour remplacer les travailleurs qui ne pouvaient aller au travail en raison de la pandémie. Aucun plan pour le contrôle des infections. » Est-ce que le premier ministre prend la responsabilité de ça aussi? La ministre de soins de longue durée. Merci. Malgré les commentaires de la députée de l'autre côté, il y avait un plan en place. Il y en avait un même avant la pandémie, comme je l'ai mentionné. Et au cours de la pandémie, on mettait en place toutes les mesures pour nous assurer qu'on ait assez de membres du personnel. Il y a eu le, la prime de travail pour la pandémie. 8600 membres du personnel ont, ont été intégrés dans, le dans, dans les foyers de soins de longue durée, dans les soins aigus. On a amené aussi une expertise en prévention et contrôle des infections. Nous avons modifié la réglementation le plus rapidement possible pour nous attaquer aux enjeux auxquels faisait face le secteur et nous avons aussi maintenu au cours de ce temps l'impératif de redévelopper et de réélaborer plutôt le secteur qui a été négligé pendant très longtemps. Nous avons bâti la capacité, nous avons créé l'intégration dans la collectivité, dans la santé publique, et le premier ministre a dit on est ici et on montre tous les problèmes on est, qu on, qu on, dont on a hérité. Mais peu importe, parce qu'on est le gouvernement du jour, on ne peut pas revenir il y a 20 ans complémentaire finale. Tragiquement, étonnamment, mais de façon qui aurait pu être évitée, la deuxième vague a été pire que la première. Le 24 septembre, cette ministre a dit, et je cite, Nous avons un plan complet qui s'attaquera aux enjeux dans le secteur de, des foyers de soins de longue durée pour stabiliser les foyers, avoir assez de membres du personnel. On a un plan robuste, appuyé monétairement. Ensuite, elle a dit 99,7 de nos foyers de soins de longue durée en Ontario oui. se porte très bien. Je crois qu'elle prenait des leçons du ministre de l'Éducation lorsqu'elle a dit ça. Mais 1902 aînés ont perdu la vie à la COVID en foyers de soins de longue durée après que la ministre ait fait, fait ses prétentions. La Commission est claire, il n'y avait pas de plan pour un niveau de personnel approprié, pas de bulle, pas de plan pour une, une prévention et un contrôle des infections. Est-ce que le ministre en prendra la responsabilité? Et sinon, est-ce qu'il va arrêter de dire qu'il prend la responsabilité de tout? La ministre. Je remercie la députée de me permettre de clarifier cette déclaration. Il y avait clairement un plan. La prime pandémie nous a permis d'avoir 8600 membres du personnel en foyer soins une longue durée à un, un moment essentiel. La pandémie nous a retardé notre progrès. Nous avons travaillé avec les unités de santé publique, Santé Ontario, Santé, Ontario, santé publique Ontario, nos unités de santé publique, nos médecins hygiénistes. Nos médecins hygiénistes tout ça, c'était un effort de concert. et le, pour le contrôle et la prévention des, des infections, nous avons investi pour avoir le bon niveau de personnel, pour qu'on ait un chef d'équipe sur la prévention et le contrôle des infections dans tous les foyers. Ça a été fait très rapidement en raison des problèmes de longue date qui ont été laissés derrière par les gouvernements qui se sont suivis. Et dans le rapport de la vérificatrice générale, on est très clair là-dessus. On parle de déficit structurel, de magnitude d'ampleur tellement importante qu'il est impossible de tout régler d'un coup. Député de Brampton Centre, nouvelle question. Merci, bonjour, Monsieur le Président au premier ministre. Les Ontariens ont assez de paroles vides et de promesses rompues. Elles en ont assez, de Elles en a assez des gouvernements conservateurs et libéraux qui promettent la Lune lorsque c'est la campagne électorale, mais une fois élus, il ne se passe rien. Est -ce? On a assez de rapports qui sont sur les tablettes à accumuler la poussière. Trop de personnes ont payé le prix de ce, de, du fait que ces rapports ont été ignorés par les gouvernements conservateurs et libéraux. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre s'engage à appliquer les recommandations du rapport de la Commission sur les soins de longue durée et le faire immédiatement? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. On prend les recommandations de la Commission extrêmement, la Commission, extrêmement au sérieux. Et je remercie la commis les commissaires pour leur travail. Il y a plusieurs recommandations. Certaines sont déjà mises en place, d'autres Pour les autres, on y travaille. Après des années de négligence, le Le rapport du commissaire est un guide vers l'avenir pour qu'on comprenne de façon objective ce qui s'est passé à, de par le passé et ce qu'on peut faire à l'avenir. Il y a eu des recommandations très importantes qui ont été faites en, en termes de niveau de personnel, de problèmes de capacité, de contrôle des infections et on continuera de travailler sur ces recommandations. Il y aura un rapport très public pour nous assurer que la population soit au courant de notre progrès alors que l'on met en place ces recommandations jusqu'à ce qu'on comprenne exactement comment les mettre en place. Complémentaire. De prendre ces recommandations au sérieux signifie de les mettre en place immédiatement. Les conservateurs peuvent faire des volte-face tant qu'ils veulent, mais on sait que personne dans la province de l'Ontario ne croit un seul de leurs mots. On a promis une bulle de protection, ça ne s'est jamais produit. On a promis d'enquêter les horreurs qui se sont produites dans les foyers de longue durée, mais ça n'a pas été fait. Et on, ils ont voté contre chacune des motions en cette Chambre que nous, dans cette Chambre, avons déposées. Pourquoi? On ne le sait pas non plus. Ma question, encore une fois, à la ministre des Soins de longue durée et au premier ministre, c'est est-ce que le premier ministre et cette ministre s'engageront à mettre en place les recommandations dans le rapport de la Commission sur les foyers de soins de longue durée, qu'il n'y ait plus de délai, qu'on répare les problèmes dans ce secteur, qu'on engage plus de PSSP et qu'on s'assure que cette prime de pandémie soit disponible. La ministre des Soins de longue durée. Merci encore une fois. Je n'apprécie pas les commentaires, j'apprécie les commentaires plutôt de l'opposition parce que ça me donne la possibilité de dire ce qu'on a fait au cours de la pandémie. On a agi afin de s'attaquer à tous les enjeux créés par le manque de membres de personnel, par la surcapacité dans les foyers. Et je remercie les hôpitaux de s'être impliqués. On s'est assuré d'appuyer le tout par une aide financière, plus de 2 milliards de dollars ont été investis. On a mis en place des mesures pour aider aussi ces foyers au cours de la pandémie. Ensuite, on s'est assuré d'avoir un appui monétaire pour avoir quatre heures de soins par résident par jour. Nous avons travaillé avec nos programmes collégiaux à l'échelle de la province, avec les conseils scolaires, pour former plus de 10 000 personnes. Et je demande à l'opposition. Considérez la raison pour laquelle vous avez voté contre notre investissement de 2 milliards de dollars dans les foyers de soins de longue durée. Pourquoi vous avez voté contre nos mesures? Vous devriez vous poser la question. Prochaine question. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Notre gouvernement a maintenu un engagement sans relâche à protéger la santé, la sécurité de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Pourtant, la population de cette province continue de se trouver dans un risque plus élevé face aux variants de la COVID, étant donné un échec du gouvernement fédéral de protéger nos frontières. Est-ce que la, la, le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives, ce que notre gouvernement a fait pour demander à Ottawa d'enfin, enfin, être sérieux sur la protection de nos frontières. Le ministre associé. Je remercie le député de Mississauga-Est-Cooksville pour sa question. Depuis décembre, notre gouvernement a demandé au premier ministre fédéral d'agir sévèrement aux frontières. On a envoyé trois lettres officielles aux ministres fédéraux leur demandant d'agir afin de protéger les Ontariens et Ontariennes. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse. Monsieur le Président, depuis février, nous savons que plus de 5 000 passagers aériens ont testé positif à la covid Il faut s'assurer que la population ontarienne soit protégée de ces variants. Nous avons maintenant une confirmation du B1617 à Québec, à Ottawa. Le médecin hygiéniste l'a mentionné. Nous, avons, nous, sommes, nous pouvons être victimes de ces variants. Il faut nous assurer qu'il y ait des gestes posés et pour ce faire, le premier ministre doit enfin agir et protéger notre frontière. Complémentaire. Merci. Clairement, ces variants ne nagent pas vers l'Ontario. On sait que ces variants viennent d'autres pays et sont maintenant la forme dominante du virus au Canada. Lorsque l'on parle de voyages internationaux, la protection dépend du fédéral, et c'est le fédéral qui a la responsabilité la responsabilité de protéger les Ontariens et Ontariennes. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle des mesures strictes aux frontières incluant l'interdiction de déplacements non essentiels aideraient à protéger les Ontariens et Ontariennes des variants inquiétants? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. On sait que 90 des cas aujourd'hui sont des variants de... inquiétants. On sait que le premier ministre Ford a été le premier au Canada à mettre en place des tests à nos frontières après que le gouvernement fédéral ait, ait refusé de le faire. Monsieur le Président, on a trois demandes très faciles d'interdire tous les déplacements inutiles entre l'Ontario, les eaux et les autres pays, de mettre fin aux échappatoires à la frontière et de s'assurer qu'il y ait des tests PCR, RPC plutôt avant la, les départs. On sait que les gens s'envolent vers l'Ontario, vers plutôt les États-Unis, et traversent la frontière à pied. C'est inacceptable. On fait face à une troisième vague. On a besoin de mesures fortes et le gouvernement fédéral doit agir maintenant. Prochaine question, député de Davenport. Merci. Après une année très difficile, les parents essaient d'obtenir de l'aide cette semaine. On espérait avoir un, entendre parler d'un plan pour réouvrir nos écoles sécuritairement pour que les élèves puissent retourner en salle de classe. Mais le ministre semble avoir abandonné, abandonné la mise sur des écoles sécuritaires et semble vouloir faire en sorte que l'apprentissage à distance soit permanent. Pourquoi est-ce que le gouvernement utilise la pandémie pour mettre en place un tel système plutôt que d'appuyer nos enfants, nos éducateurs, nos familles? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement, on ne diminue pas simplement le nombre d'élèves par salle de classe pour que le retour en classe soit possible? Le ministre de l'Éducation. Je suis fier de ce gouvernement conservateur. On investit plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de la province, 6 millions de dollars en ressources face à la COVID. Après des mois où les néo-démocrates nous demandent une réduction, je suis heureux qu'on puisse continuer à avoir des tests asymptomatiques, l'accès aux EPI, plus de membres de personnel, plus de nettoyage, plus de vérification. Voilà ce qu'ont demandé les communautés et ce que nous donnons. Nous avons 85 millions de dollars pour aider avec la reprise. Et oui, on croit de ce côté de la Chambre que le choix pour les parents, à une époque d'inquiétude, inconnue encore, est essentiel. De donner aux parents le choix est une force. Sachant très bien qu'on a investi 40 millions de dollars de plus dans notre budget pour engager plus de personnel, pour avoir plus, une meilleure infrastructure, pour avoir des tablettes, plus de 200 tab 2000 tablettes pour les élèves, nous allons continuer d'aller de l'avant tout en maintenant l'excellence dans nos salles de classe. Complémentaire. Je vais vous dire ce qui est historique. Ce qui est historique, c'est l'exagération de ce ministre. Les ontariens à l'échelle de la province en ont assez. Si on étudie de près le financement des conseils scolaires, on voit une augmentation de 0,28 au cours du dernier budget. Et c'est bien en deçà de l'inflation. La Bourse pour la fondation des gens est diminu a diminué. Les, les écoles devront encore piger dans leurs réserves. Ce manque de financement signifie des compressions en salle de classe et les parents savent que ce plan absurde pour l'apprentissage en ligne permanent signifie simplement de retirer de l'argent des écoles pour les envoyer vers des entreprises privées et miner l'éducation publique. Ce n'est pas un choix. Nos enfants ont besoin de soins, pas de compression, des écoles plus sécuritaires, pas plus de temps d'écran. Comment est-ce que, que le ministre peut justifier ces choix? Le ministre, voici des commentaires qui ont été faits par les acteurs du milieu. On a dit, je sais, qu'on est heureux que le gouvernement continue de fournir du financement pour plusieurs articles de la pandémie, incluant des EPI et différents appareils. Le président de l'Association pour les gens qui ont des troubles d'apprentissage, mes éducateurs et mes ressources sont importantes, il est nécessaire d'avoir une inclusion dans le, le système de l'éducation et un autre PDG a dit, on est reconnaissant au ministère de l'Éducation, de continuer de fournir des fin un financement essentiel pour appuyer la santé mentale de nos jeunes dans la province. On veut s'engager à la réouverture sécuritaire en septembre pour le, dans les écoles avec un plan de 1,6 million de dollars pour que les élèves puissent retourner en classe et maintenir les hautes normes de nos écoles. Merci. Question, beaucoup, Ma question est au Premier ministre. Il y a deux enquêtes en cours en lien avec les amis du Premier ministre, avec Working Families et son choix pour le PDG de OLG. Il y a une enquête qui n'a pas encore eu lieu, par contre, après que les forces armées canadiennes ont, ont publié leur rapport sur les conditions. Concernant les conditions dans les soins de longue durée, le premier ministre nous a dit qu'une enquête serait faite complète et qu'elle serait donnée aux policiers. Et ça n'a jamais eu lieu. En dépit du fait que 26 résidents sont décédés de la déshydratation et de la malnutrition, et aucune enquête, aucune poursuite n'a été lancée. Donc, est-ce que le premier ministre va expliquer aux familles qui ont perdu un, un proche pourquoi l'enquête qu'il avait dit qu'il allait lancer n'a jamais eu lieu? Afin de répondre de la part du gouvernement, ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis en désaccord avec les accusations les allégations de la part du député d'en face. L'Ombudsman et la vérificatrice générale ont tous passé au peigne fin les détails de ce qui s'est passé, passé dans les soins de longue durée. Tous les décès doivent être signalés au coroner et lorsque c'est approprié le coroner enquête, le premier ministre a promis une enquête à la suite du rapport de la, des Forces armées. Cette enquête a eu lieu et chaque foyer a été inspecté par deux enquêteurs, deux inspecteurs. Ces rapports ont été rendus publics. Si les inspecteurs auraient trouvé un comportement criminel, ils auraient passé cette information aux policiers complémentaires. Peut-être que la ministre devrait parler à la solliciteur générale parce que ça n'a pas eu lieu et si elle avait lu le, le rapport de la Commission et qu'elle avait vu certaines des choses qui se trouvaient dans le rapport et aussi elle avait, si elle avait compris les commentaires de la, des avocats par la suite, les, la mort à la suite de négligence pourrait entraîner une poursuite ou une enquête. En novembre de l'année dernière, le gouvernement a adopté un projet de loi qui les protégerait et protégerait aussi les exploitants des foyers de soins de longue durée à la suite des poursuites. Et le gouvernement n'a pas ajouté des dispositions dans le projet de loi 160 qui aurait permis à ce que de prendre le contrôle d'un foyer, foyer de soins de longue durée et aurait pu augmenter les amendes pour les exploitants des foyers de soins de longue durée qui étaient non conformes aux normes. Donc, est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi c'est plus important de protéger ses amis et des exploitants des foyers de soins de longue durée à but lucratif que de trouver, d'assurer la justice pour les familles qui ont perdu un proche? Euh, réponse, de la ministre des Soins de longue durée. Je veux être très clair que ça a été une situation dévastatrice pour les familles, les résidents et les membres du personnel pour, et pour beaucoup de foyers de soins de longue durée. D'assurer que les Forces armées puissent venir en être et d'utiliser les hôpitaux, les bureaux de santé publique et Santé Ontario euh, et tout ce qu'on a fait pour renforcer le système, personne ne va nier la tragédie qui a eu lieu. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un a contrevenu à la loi et les personnes appropriées pour déterminer à savoir si un crime a eu lieu, ce sont les services de police et les tribunaux et non pas les politiciens. Je ne pense pas que ce soit approprié de politiser les tribunaux, les services de police ou cette, ou cette tragédie. Le député de Guelph a dit l'autre jour que de prendre la responsabilité, c'est d'agir. Et c'est justement ce qu'on a fait tout au long de la pandémie et c'est ce que nous faisons alors qu'on va de l'avant avec nos plans pour moderniser les euh, soins de longue durée. Nous avons un plan et nous sommes engagés à euh, aller de l'avant avec ce plan. Euh, prochaine question, député de Mississauga-East-Cooksville. Des mesures plus strictes aux frontières ralentissent la propagation de la COVID-19. C'est un fait qui est euh, appuyé par euh, la science et les données et nos alliés, partout au monde, les ont mis en œuvre avec beaucoup de succès. Pourquoi est-ce que notre gouvernement continue de demander de plus d'actions de, concrètes pour assurer la sécurité et la frontière? Ce n'est pas une priorité pour le premier ministre du Canada. Et c'est encore plus décevant de voir de la part de Steven Del Duca et le gouvernement et le Parti libéral de l'Ontario de tenter de compter des points euh, politiques. Moi, ça m'a offensé, ces mots racistes. Est-ce que le ministre des Petites Entreprises et de, de la Réduction des fardeaux administratifs peut nous dire que si ces propos de la part du gouvernement de vouloir plus de sécurité à la frontière est quelque chose de xénophobique ou de raciste? Afin de répondre, ministre des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs, je suis d'accord avec le député de mississauga et east -Cooksville. Je ne comprends pas pourquoi certains députés de l'opposition se moquent de ces de préoccupations d'assurer plus de sécurité et de, de, de jouer à la politique et de tenter de diviser les gens. Nous savons qu'à euh, l'aéroport international de Pearson, il y a eu euh, plusieurs vols internationaux qui ont eu lieu, 35 euh, d'ailleurs, et 150 000 personnes ont traversé sur une période de deux, ans, euh, deux semaines la frontière. Euh, et la région de Peel et, et la ville de Brampton ont adopté des motions à l'unanimité deman de, pour demander au gouvernement fédéral de restreindre les vols internationaux à Pearson. Et vu que euh, Peel est un, une zone à risque, est-ce que les leaders du Parti libéral de l'Ontario suggèrent que la région de Peel ou la ville de Brampton et les conseillers municipaux sont racistes? C'est tout à fait absurde. Et nous allons continuer de demander au gouvernement fédéral d'agir de manière plus restrictive aux frontières. Et complémentaire, je sais que beaucoup de mes commettants et des gens partout en Ontario continuent de suivre les règles et font des sacrifices pour vaincre la COVID-19 dans leur communauté. Est-ce que le ministre peut partager ce qu'il entend de la part de ses commettants à Brampton une des communautés les plus diversifiées et une des régions qui croient les plus rapidement en Ontario. Euh, ministre associé. Merci, M. le Président. Nous savons que ces nouveaux variants n'ont pas leur origine, ne tirent pas leur origine en Ontario. Ils ne nagent pas euh, d'un côté ou de l'autre de la, de la mer. Et ce sont plutôt des personnes qui... Euh, tentent de trouver des moyens de contourner les règles qui ont été mises en place pour assurer la sécurité des Ontariens, mais comme étant sont frustrés, ils font leur part. Ils suivent les conseils en santé, mais le gouvernement fédéral, après trois demandes officielles, a refusé d'agir. Le premier ministre de cette province a demandé au gouvernement fédéral d'agir. Nous devons nous assurer que les frontières sont sécuritaires. On a trois demandes d'interdire tous les vols non essentiels aux frontières, de fermer les échappatoires aux frontières et d'exiger qu'il y ait des tests rapides pour les gens qui veulent arriver ici. Député de London West, prochaine question. Merci. Ma question est au premier ministre. Hier, le premier ministre, c'est sorti d'une quarantaine de 14 jours après qu'une personne dans son bureau ait été testée positive à la COVID-19. Contrairement à des milliers de travailleurs essentiels en Ontario qui ne peuvent pas travailler à partir de chez eux et, et qui n'ont pas de congé de maladie payé, le premier ministre a pu avoir son plein salaire alors qu'il était en isolement. Heureusement, il n'a pas développé la COVID, mais s'il l'aurait attrapé, il aurait pu toujours avoir accès à son salaire, il n'aurait pas dépendu sur un programme fédéral ou sur 200 par jour pour des congés de maladie payés ici en Ontario. Pourquoi est-ce que le premier ministre pense qu'il mérite d'avoir 14 jours payés à plein salaire, mais que les travailleurs essentiels, qu'il aime bien appeler des héros, n'ont pas accès à ces mêmes avantages? Afin de répondre, l'adjointe parlementaire, le député Burlington, merci, M. le Président. Je voudrais rappeler à les députés d'en face que nous avons annoncé qu'on veut doubler le programme fédéral à 1 000 par jour par semaine pour quatre semaines. C'est le plan le plus exhaustif au Canada si quelqu'un veut prendre une journée de congé pour se faire vacciner, ils peuvent le faire. S'ils veulent euh, prendre un jour pour se remettre de leur vaccin, ils peuvent le faire. Si quelqu'un à la maison est, est malade avec la COVID, ils peuvent rester à la maison et prendre soin d'eux. Si un travailleur a des problèmes de santé mentale liés à la COVID, ils peuvent rester à la maison et être payés. C'est le plan le plus généreux, et ouvert et souple et c'est le plus équilibré parce que nous, euh, ré, euh, nous indemnisons les employés les employeurs complémentaires. Non seulement est-ce que le premier ministre a ignoré les experts qui, a demandé, qui ont demandé pour avoir 14 jours de congés de maladie payés, mais il empire la situation pour les travailleurs les moins bien payés s'ils ont besoin de prendre une journée de congés. Et tout ce qu'ils peuvent avoir accès, c'est trois jours de congés de maladie payés. Et c'est 200 par jour, mais le, avec le gouvernement fédéral, c'est 500 par semaine qu'ils peuvent avoir accès. Mais pour y avoir accès, ils doivent être admissibles. Et pour être admissibles, ils doivent avoir un cas confirmé de la COVID. Donc, il y a beaucoup de barrières. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement ne permet pas que tous les travailleurs puissent rester à la maison sans perdre leur salaire? veuillez vous asseoir. Afin de répondre, député de Burlington, juste pour être clair, sans votre aide, on a travaillé sans relâche avec le ministre pour passer de 12 à 14 jours et ensuite de 3 à 5 jours et 10 à 20 jours. Donc, on a augmenté tous les programmes. En ce moment, on a trois congés de maladie payés. Vous continuez de parler de 14, mais le calcul est qu'on en a trois et de plus, on ajoute les 20 du gouvernement fédéral et c'est 23 au total. Et c'est le plan le plus exhaustif au Canada. Question, Prochaine question, député de Cambridge. Merci. Ma question est au premier ministre. La liberté de religion, c'est un droit très essentiel, c'est un principe de droit pour être croyant. et, et C'est ce que le premier ministre et le Parti conservateur prétendent défendre, mais on s'est attaqué à la liberté de religion. On a fermé les portes à une Église et sans service non plus. Et ensuite, le procureur général a demandé une injection pour fermer l'Église. Quelle est la justification de la part du gouvernement d'être le premier gouvernement dans l'histoire de l'Ontario de s'attaquer à les libertés de religion en prenant le contrôle d'une Église et en l'empêchant d'avoir des rassemblements? Afin de répondre, député Jerome et l'adjointe parlementaire au procureur général, tout le monde respecte la liberté de religion. C'est jamais une question. Dans ce cas en particulier, je comprends que les services ont eu lieu à Trinity Bible Chapel le 4 avril, le 11 avril et le 25 avril, en dépit d'une ordonnance d'injonction et vu que c'est devant les tribunaux, ce serait inapproprié pour moi d'apporter plus de commentaires sur le dossier complémentaire. De plus que de l'injonction, l'Église fait face à de plusieurs milliers de dollars en amende et même une peine d'emprisonnement. De ce que je comprends, le gouvernement voudra demander aussi de, de demander une injonction qui permettra au procureur général d'avoir le contrôle de l'Église et de la propriété. En notant que l'injonction demeure en place, ma question est à savoir est-ce que le gouvernement a l'intention de prendre le contrôle de tous les édifices, les lieux de culte où il y a des rassemblements de plus de 10 personnes alors que les, les ordonnances d'urgence sont en place? You, le tribunal a permis euh, d'une ordonnance euh, ordonnant le shérif de barrer les portes pour une période limitée. Avant minuit le 1er mai 2021, pour une semaine. Le 1er mai, le shérif a verrouillé les portes de l'Église. Le 6 mai, les partis iront devant l'audience, devant les tribunaux, aujourd'hui, pour voir si cette ordonnance devrait continuer d'être prolongée. Et puisque c'est devant les tribunaux, c'est inapproprié pour moi d'apporter plus de commentaires sur le dossier. Prochaine question, député de Mississauga-East-Cooksville. Merci. Des étudiants, et des élèves et leurs familles font face à beaucoup d'incertitudes financières à cause de la pandémie de la, de la pandémie à cause de la pandémie de la COVID-19. Nous nous sommes toujours concentrés sur le bien-être des élèves et c'est pour cette raison que je suis ravi de voir qu'on va de l'avant avec notre plan pour augmenter l'accès aux études de postsecondaire en assurant qu'il soit plus abordable pour tous les résidents de l'Ontario. Est-ce que le ministre des collèges et des universités pourra nous dire ce qu'on est en train de faire pour venir en aide aux étudiants? aux étudiants pour avoir plus de certitude financière en cette période difficile. Afin de répondre, le député de Northumberland-Peterborough-Sud et l'adjoint parlementaire, merci. Merci aux députés de cette très bonne question. On comprend que les familles et les, les étudiants ont fait beaucoup de sacrifices pour poursuivre leurs études dans des institutions postsecondaires partout dans la province. C'est pour cette raison qu'on qu prolonge les gels sur l'augmentation des frais de scolarité, c'est une réduction de 10 qu'on a mis en place depuis qu'on est au pouvoir. Avec l'incertitude de la pandémie, alors qu'on navigue cette nouvelle situation lorsqu'il s'agit des frais de scolarité pour les étudiants partout dans la province, nous comprenons qu'en cette période d'incertitude, vous devez avoir un gouvernement qui est là pour vous et qui travaille avec vous. C'est pour cette raison qu'on me message pour les étudiants, qu alors que vous entamez l'année scolaire 2021-2022, vos frais de scolarité n'augmenteront pas. Oui. Complémentaire, notre gouvernement a toujours mis la priorité sur les étudiants et cela n'a pas changé avec la pandémie. Je suis content que notre gouvernement s'assure de l'abordabilité des études postsecondaires dans la province pour une autre année. Je pense que c'est une, une nouvelle bien accueillie par les étudiants et les, leurs familles dans ma circonscription parce que ces engagements vont permettre d'augmenter la prévisibilité et de réduire le fardeau financier. Pour ces familles. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir pourquoi cette annonce importante est tellement nécessaire pour les étudiants en Ontario? Euh, parlementaire, merci encore une fois au député pour sa question. Après une décennie durant laquelle les, les, les étudiants de l'Ontario et leurs familles ont vu les grandes augmentations en frais de scolarité dans l'histoire du Canada, avec l'ancien gouvernement libéral, nous avons agi pour réduire les frais de scolarité de 10 pour tous les étudiants dans la province. Et ce fut inédit dans toute l'histoire de l'Ontario et cela a permis à économiser 450 millions de dollars pour toutes les familles en Ontario. Après 15 ans d'augmentation des frais de scolarité sans réduction, qui a fait en sorte que la situation soit si difficile pour les familles de l'Ontario, nous avons agi. Selon Statistique Canada, nous sommes la seule province dans notre fédération de présenter une réduction des frais de scolarité alors que les frais de scolarité ont augmenté dans huit autres provinces durant cette même période. Avant que j'ai été élu, les frais de scolarité étaient les plus élevés ici en Ontario et ce n'est plus le cas. Les étudiants peuvent comprendre maintenant que nous sommes là pour défendre leurs intérêts. député de Toronto, euh, de Rosedale. Les petites entreprises n'en peuvent plus. Ça fait six mois qu'ils sont fermés. Certains ont dû fermer leurs portes de manière permanente parce qu'ils ne peuvent plus attendre. Nos rues commerçantes ont été remplacées par des magasins fermés. Les promesses du gouvernement n'ont pas été tenues. Certains propriétaires de petites entreprises qui ont fait des demandes pour avoir accès aux fonds pour les petites entreprises n'ont pas reçu des fonds. Et on ne leur a pas expliqué pourquoi et on leur a refusé ces fonds. Et pour ceux qui ont été admissibles, ça ne couvre pas les dizaines de milliers de dollars pour tous les frais qu'ils doivent payer. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne répare pas ce programme de fonds? et des subventions qui laissent tellement de petites entreprises pour compte. Afin de répondre, euh, euh, ministre associé des petites entreprises et, des, et de la réduction des fardeaux administratifs, nous savons que c'est une situation très difficile pour les petites entreprises. C'est pour cette raison qu'on a lancé le meilleur programme à, au Canada. Plus de 108 000 petites entreprises pour un total de 1,5 milliard de dollars ont été payés avec ce fonds. Il y a aussi eu plus de 73 000 paiements automatiques qui ont été faits automatiquement dans leur compte. Pour la deuxième tranche d'aide, de, c'est un autre 1,1 milliard de dollars d'argent qui a été investi et c'est 2,6 milliards de dollars au total pour les petites entreprises. Il y a aussi des programmes en place pour couvrir 100 de leurs frais énergétiques, de leurs taxes foncières. Ils peuvent aussi avoir accès à des subventions pour les rues commerçantes pour leur permettre d'entamer de, le virage numérique parce que nous savons que durant la pandémie, une bonne plateforme en commerce électronique est nécessaire pour appuyer les petites entreprises. On va continuer de le faire pour verser autant d'argent que possible à ces petites entreprises complémentaires. De retour au ministre, Andrews est le propriétaire d'une petite entreprise dans ma circonscription. Il m'a dit qu'il espérait... Il avait de l'espoir. Lorsque le gouvernement a lancé le, la subvention, il a un magasin. et Durant la pandémie, ça a été très difficile. Il a besoin désespérément d'aide. Mais pendant des semaines, il n'a rien entendu. Il n'a eu aucune réponse. Et ensuite, on a ni, lui a nié accès à ce programme, en dépit du fait qu'il a fait plusieurs appels et envoyé plusieurs courriels à savoir pourquoi il a été rejeté. Et il n'a toujours pas eu de réponse. Tout le stress de n'avoir aucun filet de sécurité après deux périodes de confinement est intenable. Comment est-ce qu'on est qu peut de s'attendre à ce que ces entreprises puissent avoir une chance de survivre durant la troisième vague? Nous avons triplé le personnel. Pour ce programme, pour s'assurer que les entreprises puissent avoir une, une réponse le plus rapidement possible, je voudrais demander à la députée de m'offrir plus d'informations pour que je puisse me pencher sur ce cas. Tous les petites entreprises admissibles à ce programme vont recevoir le financement comme euh, je l'ai mentionné. 108 000 entreprises ont reçu leur premier montant et plus de 73 000 des deuxièmes paiements pour un total de 2,6 milliards de dollars en soutien direct aux petites entreprises. Jusqu'à présent, on va faire tout ce qu'on peut pour appuyer ces petites entreprises qui comprennent les, les réductions de 100 des frais énergétiques et des frais pour leurs taxes foncières. Et je voudrais avoir plus d'informations concernant ce, ce dossier en particulier. Donc, je demande à la députée de m'offrir cette information. Prochaine question. Député de York Centre. Merci. Ma question est à la ministre de la Santé jeudi dernier. Le Collège des médecins et des chirurgiens a émis un avis concernant la distribution de mauvaises informations. Les médecins ont une responsabilité particulière de ne pas communiquer des informations qui vont à l'encontre du vaccin et des ma du port de masque. Et les médecins qui portent le public à risque pourraient faire face à des mesures di disciplinaires. Ça fait peur. Et ça va à l'encontre de la relation entre les médecins et les patients. L'ordre des médecins est réglementé en vertu d'une loi provinciale. Est-ce que la ministre va appuyer les médecins qui prendront leur parole en fonction de leur conscience et va euh, contredire cette déclaration de la part de la CBSO? Comme vous le savez, c'est l'organisme réglementaire pour les médecins. et Tout ce qu'ils indiquent, c'est qu'ils veulent que les médecins soient informés et de répondre aux questions de la part du public et de leur donner des informations fiables. Pour moi, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Complémentaire, Monsieur le Président, il n'y a pas de place à l'ambiguïté. La déclaration de la part de cet organisme réglementaire a étonné beaucoup de médecins. La COVID ou pas de la COVID, on est toujours un gouvernement occidental. On parle de médecins qui ont été réglementés ici dans la province de l'Ontario. Pas des dissidents. Un médecin devrait pouvoir dire qu'un confinement, à des effets néfastes et que le port du masque à l'extérieur est illogique de bâillonner les, les propos médicaux. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre dans un régime totalitaire. Donc, je vais demander à la ministre encore une fois, est-ce qu'elle va défendre les droits des médecins et de nier la menace qu'ils ont prononcée contre les médecins jeudi dernier? Ministre de la Santé, je dois dire que je ne comprends pas quelle est votre préoccupation. C'est quelque chose que l'Ordre des médecins est tout simplement en train d'aviser les médecins qu'ils doivent dépendre sur l'information médicale et leur expérience et de répondre à toute question de la part de leurs patients et de leur donner des informations fiables. Et c'est ce que le collège, l'Ordre des médecins devrait d'exiger de la part de leurs membres et donc je ne vois pas quelle est la préoccupation avec euh, cette déclaration. Député de University Rosedale, ma question est au premier ministre. J'ai demandé aux petites entreprises locales à savoir comment la subvention leur vient en aide pour ma communauté. Beaucoup d'entreprises ne sont même pas admissibles pour le programme, mais pour ceux qui sont admissibles et qui ont fait une demande pour avoir de l'aide, 85 n'ont pas reçu d'argent. 85 des entreprises admissibles qui ont fait une demande pour avoir accès à ces subventions n'ont pas reçu leur argent. Moi, j'ai une liste de plus de 150 entreprises admissibles qui ont fait une demande, qui ont été approuvées, mais qui n'ont pas reçu leur argent. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à les aider? Merci. Ministre associé des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs? Oui, absolument. Si la députée pourrait m'offrir cette liste, chaque entreprise admissible et qui a fait une demande pour avoir accès à ce programme va recevoir les soutiens qu'ils ont besoin. Et comme je l'ai mentionné, plus de 108 000 entreprises ont reçu leur premier paiement. C'est 1,5 milliard de dollars en paiement direct, en soutien direct pour les petites entreprises. De plus... On a doublé ce, montant, ce premier montant de manière automatique et 73 000 ont reçu ce deuxième montant. C'est un autre 1,1 milliard de dollars. C'est 2,6 milliards de dollars en tout qui a été payé aux petites entreprises parce qu'on reconnaît qu'ils ont fait face à beaucoup de défis et de problèmes et on leur demande aussi de faire des demandes pour avoir des rabais pour leurs frais énergétiques énergétiques ou leurs frais de mm. des taxes foncières. Donc, euh, je suis prêt à travailler avec la députée d'en face euh, concernant ces préoccupations complémentaires. Merci. Moi, j'ai une liste de toutes les entreprises et avec tous leurs renseignements. Et, et toutes ces entreprises m'ont demandé que je puisse vous donner cette liste. Donc, je vais vous la donner après la période des questions. Encore une fois au premier ministre, sans aucun doute le gouvernement est un échec lorsqu'il s'agit de venir en aide aux petites entreprises dans ma circonscription. Cela a pris 11 mois et deux confinements pour que le gouvernement offre finalement des soutiens alors que nous sommes en, dans cette troisième situation d'urgence et qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour venir en aide à ces entreprises. Pour Maria, qui a un café, dans ma circonscription, elle a dit que le processus a été très stressant. Les membres du personnel étaient, étaient mal informés et ne pouvaient pas l'aider. Il n'y a pas d'argent non plus pour un fabricant des équipements de protection personnelle. Il n'y a pas d'argent non plus pour Jason de Kensington Market qui veut tout simplement savoir quand il va recevoir l'argent. Il a été approuvé, mais il veut tout simplement savoir quand il va recevoir cet argent. Quand est-ce que vous avez trouvé une solution et de régler ce système pour que les entreprises puissent avoir le soutien qu'elles qu ont besoin. Depuis le début de la pandémie, on a mis de l'avant plusieurs ressources pour venir en aide aux petites entreprises et nous savons qu'elles sont aux prises avec beaucoup de problèmes. On a réduit leurs loyers on a mis en œuvre aussi une subvention pour les rues commerçantes pour appu les appuyer dans l'achat des, euh, euh, des équipements de protection personnelle et aussi pour les entreprises dans les euh, zones à risque, on a toujours couvert leurs taxes foncières et leurs frais énergétiques. La subvention des petites entreprises, c'est le plus grand fonds d'aide pour toutes les entreprises au Canada, et on a déjà versé 2,6 milliards de dollars de soutien direct dans le compte des propriétaires de petites entreprises. Nous reconnaissons que certains d'entre eux n'ont pas reçu l'argent, et on va travailler avec tous les députés pour s'assurer que toutes les petites entreprises qui ont besoin d'aide vont recevoir cet argent. Merci. Prochaine question, député de Scarborough-Gildwood. Ma question est au premier ministre. L'année dernière, la pandémie a été très difficile pour les familles de l'Ontario. L'incertitude des entreprises de devoir ouvrir ou fermer, ça a été très difficile. Pas tout le monde peut travailler à partir de chez eux, et c'est encore plus difficile lorsque les enfants sont à la maison aussi, c'est surtout les femmes qui ont la responsabilité de prendre soin des enfants et d'assurer l'éducation des enfants. Et c'est leur carrière qui souffre. Et ça a été un des principes fondamentaux d'une récession affectant plus les femmes. Et le gouvernement n'en a pas parlé. Le gouvernement a un budget pour 10 de l'heure 10 par jour pour les services de garde et notre gouvernement s'est engagé à le faire aussi. Est-ce que le gouvernement va travailler avec le gouvernement fédéral et les femmes de l'Ontario pour offrir l'infrastructure économique des soins de garde abordables et l'apprentissage précoce pour que tout le monde puisse, en Ontario puisse euh, euh, participer à la relance économique? Merci. Ministre de l'Éducation, merci. Les libéraux de M. Del Duca ont parlé d'une plateforme électorale, mais durant les 15 dernières années, ce qu'ils ont laissé comme legs, c'est une stagnation des salaires et aussi une augmentation des coûts de la vie. C'était un des systèmes de services de garde les plus dispendieux et c'est tout à fait regrettable et plus de 800 centres de services de garde ont fermé durant votre gouvernement. Nous avons investi 2 milliards de dollars en créant 30 000 nouvelles places. 16 000 ont été créées l'année dernière à elles seules. Et on offre 1 500 pour chaque enfant, pour les familles, pour leur permettre d'avoir plus de souplesse et de reconnaître qu'un système unique ne fonctionne pas pour tout. Les familles, oui, on va travailler avec le gouvernement fédéral pour rendre la vie plus abordable et on ne tirera aucune leçon des libéraux de M. Del Duca. Complémentaire, je voudrais que le gouvernement tire des leçons des, de l'expérience des familles. J'ai parlé à une mère de deux enfants qui a un poupon et un enfant de, qui est à, à l'école primaire. C'est dommage que le gouvernement n'est pas prêt à investir dans les femmes en Ontario. Dans ma circonscription, il y a une crise de l'abordabilité de, des services de garde. Il y a un déficit pour les programmes avant et après l'école. Sans agrandir et d'offrir plus d'argent pour ces services avant et après l'école, les femmes ne peuvent pas rompre avec le cycle de devoir prendre des emplois plus précaires et à plus faibles revenus. Nous nous sommes engagés de réduire les coûts des services de garde de 50 et qui pourraient assurer plus d'argent dans notre système économique. Est-ce que le gouvernement va s'engager à euh, investir dans ces services de garde ou est-ce qu'il va continuer de refiler les coûts aux, aux femmes? réponse, nous allons continuer d'assurer que la vie soit plus abordable pour les familles de l'Ontario, mais nous n'allons pas suivre l'approche de politique de l'ancien gouvernement libéral où, sous leur leadership, les services de garde est devenu un des programmes les moins abordables. Ce n'est pas une mesure selon laquelle on devrait être fier. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre budget? On a présenté des crédits d'impôt pour les parents. Et une augmentation de 20 qui couvre maintenant 90 de les coûts. 6 000 nouvelles places ont été créées. Et en contraste avec l'ancien gouvernement où 800 centres de services de garde ont été fermés, ce que les parents méritent, c'est d'avoir plus de choix, plus d'abordabilité et plus d'accès. Nouvelle question, député de west Ma question est à la ministre des soins de longue durée. Le, le rapport de la vérificatrice générale a démontré une grande préoccupation que les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, sont utilisés pour entreposer des personnes avec d'autres niveaux de soins, tels que John, qui se remet d'une deuxième amputation de, de, de la jambe. John on l'a envoyé à une autre unité de, euh, avec un autre niveau de soins et on a assuré à la famille qu'ils auraient, qu auraient accès au même niveau de soins que dans l'hôpital, mais c'est depuis août 2020 qu'il est là. Ça lui coûte 1340 par jour. Et c'est presque un million de dollars qu'il doit maintenant. Et la ministre dit qu'elle prend la, toute la responsabilité, donc, mais ma question à la ministre, est-ce que la ministre peut expliquer comment elle a permis à ce que cela puisse arriver à John et des dizaines de milliers de personnes qui attendent pour avoir un lit de soins de longue durée dans la province de l'Ontario? Leader parlementaire du gouvernement. Je voudrais remercier la députée honorable de sa question. Je ne suis pas familier avec les détails du dossier qu'elle a soulevé, mais si elle voudrait nous l'envoyer après la période de questions, on va certainement se pencher sur la question. Merci. Rappel au règlement. Député de Scarborough-Guildwood, merci. Je voudrais saisir cette occasion pour accueillir et féliciter mon frère Andrew Hunter et sa femme, Ildiko Gorva. sur les la naissance de Jordan Oscar Hunter, qui a cinq mois aujourd'hui. Merci. Et cela conclut la période des questions orales, mais conformément au règlement, on a apporté un changement à l'ordre de préséance sur l'ordre des billets de députés, tel que pour le 4 novembre. M. Smith prend le numéro de billet 83 pour le 5 mai 2021 Madame Mme Fee prend le numéro de billet 85. Conformément au règlement 36A, le député d'Ottawa-Sud a fait part de son mécontentement concernant la réponse à la question qu'il a posée à la ministre de la des Soins de longue durée concernant l'enquête euh, qu'on aurait dû lancer après le rapport des Forces armées, ce débat aura lieu le 11 mai 2021 puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour. Nous allons reprendre nos travaux après 13 heures. Merci.